Ganymed, je fais la main Céleste par pure sécurité. Hop, main Céleste! Are you ready, Kevin? Voilà, c'est super shot. pour une toute nouvelle vidéo en avec Antoine scaling, sur Inasmele 2 Comment recruter Janus dans Inas 22, 2 donc alors c'est ah, il faut juste avoir euh, terminé l'objectif Janus et démasquer au donneau plutôt sacré donc c'est extrêmement simple il suffit d'aller dans la caravane caravanez-moi ah. aller juste ici c'est à dire transfert allez dans la tempête des Géo. Joueur. Et vous devez choisir, donner. Non. Ah, Janus, voilà. Donc, s'il si n'apparaît pas directement de faire autre recherche, même critère. Mais là, il est là. Donc, on va choisir Janus. C'est s'appelle Anus. Désolé, petite erreur. Je vous reviens dans quelques instants. Donc, voilà. Là, ça y est, j'ai mes 30. Euh... J'ai mes 120 pour d'amitié. Et donc je recommence Ah bah par exemple là, vous voyez que je, je ne l'ai pas eu. Merde, elle est finée. Toujours pas. Toujours pas. Ça peut durer longtemps, c'est totalement aléatoire. Janus donc voilà, bref. Voilà. Et là, il m'a donné l'information. D'après ce qu'on m'a dit, Janus serait près du bâtiment principal du côté du l'État de On va y pourquoi les Allemands Janus, on va le trouver par là. Donc il n'y est pas, donc il faut absolument ce que j'appelle le. J'avance et je recule. Donc j'y vais par là et je retourne. Donc je regarde s'il y est, je ne sais pas. Euh non, il n'y pas. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on le trouve. Hein. Donc ça peut durer longtemps. Euh, non. Ah, ça en vaut la peine parce que Janus est vraiment très fort. Faire comme ça, et puis moi je vous retrouve quand c'est bon. re donc nous revoici, et donc là on a enfin Janus à côté de nous. Alors, donc là je vais quand même prendre vos meilleurs joueurs. Donc en soit, moi euh, je sais, parce qu'il faut défendre le but jusqu'au bout. Moi enfin, c'est Kevin, Nathan et Sean, donc je vais mettre Sean au milieu en version défenseur parce que c'est un. s'appelle un défendu jusqu'au bout. Donc moi ce que je vois c'est. Je considère ça comme un. Euh, Interceptez la balle et gardez-la. Déjà je pense que les un peu leur fruité, sinon je J'ai pas tout, tout détruit d'un coup, j parce que j'ai pas beaucoup de bêté Pandora, euh, je crois que c'est une milieu, donc elle a pas vraiment. Je sais pas. Non, elle est Un peu tout ça. Hop là! De toute façon, 17 elle peut pas faire de truc. Je vais faire juste un arrêt. Hein. Ah bon là, c'est sûr, Marc l'arrêt. Ah, ça c'est vraiment la pure shit de Gaul. Oh oui! pour oh, le bol Bon, c'est une technique du Hop là! Euh... Allez, on lui ça plus dur. Hop hop Ouais, merde. Oh, attends, vas-y, shoot dedans. Oh, merde. Oh, obligée, je suis déjà obligé, je suis Ah pour moi, c'est réglé. bien sûr si je l'arrête, c'est bon. Je l'arrête. La main céleste. Ok. de vrai, non, mais ce ballon de football. Oh, encore un peu, encore un peu, mais allez, continue. Donc, il faut en faire trois. C'est la deuxième. C'est le deuxième défi, et là, c'est gagner avec deux buts d'écart Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on va devoir envoyer ce que j'appelle un peu la force totale. Attaque, euh... Non, c'est pas si tu vas là. Et bien, nous, Eden. Voilà, montre-leur ce que c'est que la puissance. Et donc, il a... Tout ses pété 82 sur 82, c'est parti Hop là, on va leur montrer ce que c'est que la puissance. Du, du, du, du. Vas-y! L'USARE! L'Éternel! Dans son HUC. Bon! Il y avait deux buts d'écart, il en manque plus qu'un! Continuez comme ça! Juste le, temps de... Juste le temps de récupérer la balle. Hop! Je leur en lâche 3 de défenseurs. hop là là je mets donc un en machin. Euh, Nathan, tu reviens ça ça sert à rien, tu sert à rien. Hop. Et je je monsieur monsieur en dri hop montre leur dri dri dri frost dri euh, dri merde dri dri me et appuyez sur un mauvais bouton. Bizarre L'éternel Quoi Oh, wow. il a arrêté Genre C'est Kevin j'ai une technique. Ah, donc lui, il peut toujours utiliser une fois sa spirale de défense, là ah oh, voilà. Il peut toujours utiliser. Ah non, bah non, le truc pété il peut pas, non, bref. il servira plus comme ça. Hop. Oh. oh, oui euh, euh, Vas-y, Kevin, je te pas. pas passe. il y a pas de hors dans ce truc. Quoi, quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Il n'y a plus que Nathan pour défendre notre tour Allez, foncez, les gars, foncez Ganymède, je fais la main céleste par pure sécurité. Hop Un céleste Aïe ouais Kevin Voilà the super shot Shot Delit Shot Delit Vas-y shot Delit Hop là je vais comme ça et lui Hop là Parfait Oui oui oui vas-y vas-y vas-y Kevin Vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y Oh merde Attends Vas-y Oh, 141, je sais, c'est mort. Bon. Je peux tenter, je peux tenter, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Vas-y Oui À deux. Non, hé hey C'est bon, c'est mort. Bon. C'est mort, bon, c'est mort. Bon, c'est mort bon, Je vous reprends quand j'ai gagné. Ça va pas marcher de toute façon. Et donc voilà, je viens juste de les battre. Continuez comme ça. Voilà, on Bonjour, non, tu m'appelles rien. Voilà, donc on a recruté Janus. Et c'est bon... Et on peut voir, il a le tir astral, le tunnel alternatif. Le tunnel alternatif. Il est très fort, donc c'est pour ça que je le prends, mon équipe. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager, etc. Je pense que vous la connaissez, le truc. Bon, bref. salut